Bonjour, comment allez-vous Est-ce que vous allez bien Alors maintenant, c'est l'oral. Je vais vous montrer quelques expressions que vous pouvez utiliser dans la vie quotidienne. Par exemple, remercier. Comment remercier quelqu'un, par exemple hein? Quelles sont donc les expressions qu'on peut utiliser Voilà. Alors, euh, je répète... Les remerciements suivants je lis suivez avec moi s'il vous plaît je remercie mon entraîneur pour ses précieux conseils je remercie mon entraîneur pour ses précieux conseils merci d'éteindre vos téléphones portables Merci d'éteindre vos téléphones portables. J'adresse un grand merci à mon fidèle public. J'adresse un grand merci à mon fidèle public. Merci, c'est très gentil de votre part. Merci, c'est très gentil de votre part. Tous mes remerciements aux participants du concours. Tous mes, tous mes remerciements. Tous mes remerciements aux participants du concours. Je vous remercie beaucoup pour le service que vous m'avez rendu. Je vous remercie beaucoup pour le service que vous m'avez rendu. Euh, je répète encore. Je répète encore. Allons-y, allons-y. Je remercie mon entraîneur, mon entraîneur pour ses précieux conseils. Je remercie mon entraîneur pour ses précieux conseils.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 Pour le service que vous m'avez rendu. Vous. Je vous remercie beaucoup pour le service que vous m'avez rendu. <rire> voilà. voilà. Ça suffit maintenant. Alors, je répète les remerciements suivants. Bon, maintenant, j'encadre les expressions de remerciement. Par exemple, je remercie. Je remercie. C'est le verbe remercier. C'est le verbe remercier. Je remercie. Euh, merci. Le mot merci. Euh, J'adresse un grand merci, Et tout ça, tout ça, tout ça, merci, c'est très gentil de votre part. Euh, tous mes rem... tous mes remerciements, voilà, je vous remercie beaucoup pour, voilà, c'est ça. Je remercie, merci, j'adresse un grand merci, merci, c'est très gentil de votre part. Tous mes remerciements, je vous remercie beaucoup pour allez-y, allez-y, <rire> allez-y, je remercie, voilà, merci, j'adresse un grand merci, merci, c'est très gentil de votre part, tous mes remerciements, je vous remercie beaucoup pour, voilà, alors ici vous avez donc des, des situations, voilà, vous avez donc des situations pour remercier quelqu'un, par exemple, c'est l'anniversaire de sa fille sa mère offre un cadeau bien sûr la fille remercie sa mère en disant merci beaucoup maman je, vous re je te remercie beaucoup merci c'est très gentil de ta part de m'offrir ce cadeau pour mon anniversaire voilà par exemple ici un no, homme un mari Hein, offre des fleurs à sa femme à l'occasion de 8 mars <rire> l'occasion de 8 mars euh, c'est la journée de, de la femme alors pour cette occasion euh, euh, pour cette occasion euh, j'adresse tous euh, mes mes félicitations hein, mes voeux euh, mes souhaits à les femmes du monde à toutes les femmes du monde, <rire> monde. c'est l'occasion de 8 mars à l'occasion de 8 mars je t'offre beaucoup de fleurs en guise de remerciement de tes efforts voilà. bien sûr la femme est timide et elle peut dire, merci beaucoup, c'est vraiment gentil. Voilà. Euh, on passe à autre chose, si vous voulez bien. Voilà. Les exer exercices. Les exercices. En reliant les propositions, il y a des phrases, les propositions, des propositions. En reliant les propositions, une à une, trouve quelles sont les personnes qui ont formulé euh, qui ont dit euh, les remerciements suivants par exemple le, le patron d'une usine qui a commencé le patron d'une usine qui a commencé à brûler bon, l'organisateur organisa, d'une réunion un infirmier dans un hôpital une amie qui vient à ton anniversaire je te remercie de m'avoir invité je vous remercie de ne pas fumer euh, merci aux personnes ici présentes, j'adresse mes remerciements aux pompiers Alors le patron d'une usine qui a commencé à brûler On peut, on peut, on peut dire j'adresse mes remerciements aux pompiers, pourquoi pas Merci aux personnes ici présentes. Je vous remercie de le pas fait. Oui, oui, un infirmier ou une infirmière dans un hôpital. Et à l'organisateur d'une réunion. Je te remercie de m'avoir invité. Non, une amie qui vient. Ah voilà, une amie. Et une amie qui vient à ton anniversaire. Je te remercie de m'avoir invité. ah. C'est beaucoup mieux de dire ça à l'occasion de l'anniversaire. Une amie qui vient à ton anniversaire, attend l'anniversaire à toi, et elle te dit comme ça, je te remercie de m'avoir invité. Et si tu, es, si tu étais à sa place, tu vas dire la même chose, je te remercie de m'avoir invité. Je vous remercie de ne pas fumer, je veux dire, interdit de fumer. Merci aux personnes ici invitées, bien sûr, euh, l ici présente, c'est l'organisateur d'une réunion, voilà. Merci aux personnes ici présentes, c'est l'organisateur d'une réunion qui peut dire cela. Je te remercie de m'avoir invité, une amie qui vient à ton anniversaire. Merci aux personnes ici présentes, l'organisation d'une réunion, j'adresse mes remerciements aux pompiers, le patron d'une usine qui a commencé à brûler. Je vous remercie de ne pas fumer un infirmier dans un hôpital. Ici, vous avez donc multiple, multiple, multiple choix. Comment remercierais-tu un ami qui a accueilli gracieusement ta famille pendant les vacances Et toi, de vous comme le Gracieusement, ça veut dire généreusement. Exprimer, donner, rendre service, recevoir, joie, accueillir, chaleureux, gratitude, reconnaissance, en retour chez nous, réserver le meilleur accueil. Alors, euh, parler. Alors, alors parler. Utilisez par exemple quelques expressions. Euh, je vous remercie pour l'accueil, pour l'accueil chaleureux. Je vous remercie pour l'accueil chaleureux, réservé pour ma famille. J'exprime euh, ma gratitude envers vous. Parce que tout simplement, vous avez bien accueilli ma famille. Vous avez bien réservé le meilleur, le meilleur, le meilleur, le meilleur accueil. Vous parlez. Vous parlez. Comment remercierais-tu? Comment remercierais-tu un ami qui a accueilli gracieusement ta famille pendant les vacances? Voilà. C'est une banque de mots. Et toi, du vocabulaire suivant. Exprimer. Donner rendre service recevoir par exemple je vous remercie de me rendre service parce que tout simplement tu as reçu ma famille chez tu m'as tu as reçu ma famille tu as reçu ma famille chez toi tu as bien réservé le meilleur accueil voilà. recevoir joie accueil, c'est avec joie que je vous remercie. Ah, c'est avec joie que je te remercie, car tu as bien, uh, car tu as bien réservé un, un un accueil chaleureux, le meilleur accueil. Voilà, chaleureux, gratitude, reconnaissance, en retour. D'accord, chez nous, réservez le meilleur accueil. Alors, euh, en retour. Euh, je vous invite, je t'invite euh, chez nous pour passer de bons moments ensemble, voilà, comme ça. Alors, alors, à très bientôt. N'oublie pas bien sûr euh, de participer en classe et de parler en français couramment et d'autres langues aussi, soit en anglais, soit en français, n'importe Surtout vous parlez, surtout vous parlez. Au revoir, à très bientôt.